Franklin. Bah, il m'appelle Franklin, parce que c'est ça d'avoir un prénom original, je n'ai pas vraiment de suivi. C'est directeur des investissements. Ce que je fais, c'est que j'essaie d'avoir un, un investissement sur mesure pour euh, chaque épargnant en fonction du coup de sa situation, ses convictions. Et donc, je vais choisir quel fonds on va mettre euh, dans son portefeuille et euh, en quelle proportion et comment on va euh, réagir euh, aux déviations de marché ou autre architecte je dirais, ça c'était quelque chose qui venait un peu des de, de, de Lego ou autre, enfin je c'était euh, l'idée de, de construire quelque chose. Alors bah du coup oui chez Nalo, je fais, parce que je, je fais de l'architecture mais deux portefeuilles de quoi, donc c'est pas exactement la même chose mais, euh, mais on retrouve un peu ce côté puzzle en tout cas de dire euh, il y a des contraintes euh, et essayer de faire la meilleure chose possible avec, le, le, avec bah, ce qu'on qu met à disposition. Oui, c'est un peu les, les jeux de société. ça C'est quelque chose que j'aime bien faire avec, euh, avec ma femme, mes amis, même en famille. Ou... Et du coup, surtout les jeux de stratégie, un peu se creuser la tête, essayer de trouver euh, euh, bah, la meilleure stratégie pour développer une ville ou autre. Et, euh, toujours des univers intéressants et très sympas. Je t'ai raconté la fois où euh, j'ai fait repousser une épreuve de concours de prépa pour 6000 personnes. <rire> Alors euh, en fait j'étais euh, blessé, euh, j'avais le bras euh, dans le plâtre et donc j'ai dû... Euh, j'étais dans une salle à part et on m'a amené un jour, on m'a amené le sujet du, du lendemain. Je me suis rendu compte qu'au bout d'une heure. Et donc il euh, n'y avait pas de sujet de secours, donc euh, on a dû repousser l'épreuve euh, au samedi suivant, sachant que euh, 70% des gens devaient être en vacances le vendredi. Et, euh, et donc ils ont repris une journée grâce à... En partie à cause de moi, comment on va dire. Hum, ça c'est peut-être la cuisine, euh, pour le coup, à savoir euh, donc euh, j'aime bien passer euh, des heures en, en cuisine, que ce soit pour préparer un petit plat ou euh, à mijoter ou alors euh, un dessert en pâtisserie. Et, euh, hum, encore mieux depuis que je mets avec mon fils. <rire> c'est ça. Pourquoi j'ai pris que des trucs en anglais En fait, je me, mets, je me mets une balle dans le pied, quoi. C'est pas possible. Ok. Alors il y a I Get Around des Beach Boys, il y a Feeling Good de Nina Simone. Et ensuite, avec Ain't No Mountain High Enough de euh, Marvin Gaye. Et en quatrième, j'ai la chanson du rangement. En ce moment, je l'écoute pas mal. C'est magique. Au centre de, de loisirs, ils ont dû conditionner mon fils. Dès qu'on la met, il range. Donc, euh, je la conseille. Euh, des fruits de mer. Ouais. <rire> des fruits de mer, ou en particulier des huîtres. Ça, c'est un truc que j'ai depuis, euh, depuis que je suis tout petit. Moi, je suis, je suis né euh, en bord de mer, etc. Et j'ai passé mon enfance. Donc, euh, ouais. Le truc qui me fait retourner en enfance, c'est de faire des Legos avec mon fils. Moi, j'étais un gros fan de Lego, j'avais des caisses entières, je pouvais passer des heures à en faire. Et là, je vois qu'il commence à en faire. Bon, pour l'instant, c'est les diplômes, mais ouais, ça c'est... C'est oh, truc de l'architecture. C'est ça, en fil rouge, l'architecture. Ouais. Euh, merci à tous, c'était un plaisir de faire la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.